Salut à tous, aujourd'hui on va faire l'unbox de Star Wars Assault, l'extension Les Tyrans de l'OTAN. Alors, on va faire des let's play sur euh, Mathieu Gaming, hein, donc euh, n'hésitez pas euh, à vous tenir au courant euh, de mon actualité. Et puis, euh, si la vidéo vous plaît, lâchez-moi un pouce, puis si vous n'êtes pas abonné, ben, n'oubliez pas de le faire. Allez, c'est parti Allez, on part à la découverte de cette boîte assaut sur l'empire, les tyrans de l'hôtel, vous avez vu l'Amiral throne et puis alors si vous voyez bien là juste ici là on va retrouver le chimera c'est chouette et puis ben, dans la boîte on va avoir les storms, les storms noirs qu'on voit dans, dans Rogue One donc ça aussi c'est cool, allez j'ouvre la boîte donc dedans, ben, classique, hein, on va se retrouver avec, euh, avec euh, le livret alors le livret est super bien fait comme d'habitude, je vous le présente. Il va nous définir le, le, le contenu notamment euh, de la boîte, hein, donc 10 figurines en plastique, donc on, on a, va avoir 2 héros et 4 locates, c'est des espèces de petits chats, là. c'est euh, les petits chatons euh, qui sont ici, euh, et, puis, euh, et puis on va également avoir 4 death troopers. Vous allez également récupérer 14 tuiles de plateau. Donc ça c'est plutôt cool. Vous aurez bien entendu les deux fiches de vos héros. 24 cartes de déploiement, 6 cartes de projet, 6 cartes de mission annexe, 6 cartes d'articles, 3 paquets et 2, 2 cartes chacun. 18 cartes de classe, de héros. d'accord. On a également 9 classes impériales. 9 cartes de classe impériale, 9 cartes de récompense, puisque je vous rappelle que normalement on évolue, hein, c'est un jeu qui se joue en, en mission. On, a, on va avoir également donc 2 cartes de ravitaillement, 5 cartes de commandement, on va retrouver des cartes d'état, euh, ce qu'on va avoir c'est euh, les pions euh, ici qui vous permettent de jouer en fait, enfin de personnaliser les personnages qui sont, euh, personnaliser les personnages, oui, euh, qui sont euh, en extension. Normalement, sachez que dans cette extension-là, d'ailleurs, il n'y a pas l'Amiral Throne. Donc moi, je trouve ça, je trouve ça un, un peu dommage, mais il n'y a pas l'Amiral Throne. Les pions de pouvoir, donc ça, il me semble que c'est une nouveauté. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est une nouveauté, ces pions de pouvoir. En fait, c'est un petit peu comme dans les demeures de l'épouvante, ça vous permet euh, d'augmenter vos caractéristiques sur votre carte. Euh, des pions euh, des pions euh, de style alors ça c'est pour, euh, pour ce personnage là en particulier, elle a deux pions de style et puis ça lui permet euh, d'améliorer également ses compétences ce qu'on va avoir également c'est une fiche pour un panneau d'escarmouche et puis deux missions euh, deux cartes d'escarmouche ici donc ça également il me semble alors j'ai pas ouvert toutes les extensions mais il me semble que c'est une nouveauté vous allez avoir la possibilité de faire des sortes de euh, combats rapides en fait sur une map euh, qui, est, euh, qui est dédiée mais bon voilà, on, on, on y reviendra quand on quand on quand on jouera euh, cette extension euh, dans le cadre des vidéos qui se font avec euh, avec Mathieu. Voilà, donc euh, sinon, eh ben, euh, je ne vais pas dire rien de neuf sous, sous le soleil, parce que c'est pas bien de dire ça, mais euh, euh, voilà, donc vous voyez, les, les pions de style, c'est que pour euh, Tress euh, Aknua. Ak donc c'est ce qui lui permet en fait d'améliorer ses capacités. Euh, bien entendu on retrouve les restrictions hein, des cartes au niveau du déploiement puisqu'il y, y a des choses qui sont liées à la campagne. Hein, donc c'est avec ce logo là quand c'est lié à la campagne. Et puis à l'escarmouche c'est quand vous avez les deux bagarreurs qui sont, qui sont dessus. Donc, euh, donc voilà. Euh, sinon on retrouve donc cette fameuse définition des pions de pouvoir dont je vous parlais qui vous permet en fait d'améliorer vos capacités. Les ajouts euh, au guide de référence. Hein, donc vous avez quand même de nouvelles informations. Antagonistes, attaques, des, des, des modifications, hein, des, des mots-clés, euh, euh, des, de, des pions de victoire. Euh, enfin, des, des, tous les, les points de victoire, je veux dire. Euh, tout ce qui est en amélioration et qui est lié à cette extension. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y, y a quand même un apport. La mini-campagne avec qui vous explique la mise en place. Donc ça, c'est très, très simple. Le bon vieux texte. Euh, jaune sur fond noir qui vous permet de lancer la mission pour bien mettre les gens dans l'ambiance. Je le répète, hein, ça reste un jeu de plateau mais c'est très très très rouliste en fait. Euh, Assaut sur, sur l'Empire, c'est vraiment un jeu euh, excellent et je suis vraiment content de pouvoir enfin euh, commencer le jeu, le jeu avec vous. Ici on va avoir donc euh, la première mission hein, qui s'appelle euh, Appel à l'action. Donc vous voyez, hein, le concept, il est très simple, il est repris euh, du jeu de base, hein, que, que, que beaucoup doivent connaître, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent le jeu avec cette vidéo, vous avez en fait la disposition des tuiles, qui sont à l'intérieur de la boîte, on les verra, on vous explique la disposition des tuiles, on vous explique les zones d'entrée, hein, donc ça c'est la zone d'entrée euh, des joueurs, et puis ensuite vous avez des, des points en fait, de, de, de déploiement de l'Empire, donc normalement le vert c'est les premiers points de déploiement, et puis au fur et à mesure que le scénario avance, euh, l'Empire peut se déployer soit dans le jaune soit dans le rouge enfin voilà c'est expliqué ça vous dit vous avez l'autorisation de déployer à tel, à tel ou tel autre endroit donc ça c'est plutôt sympa euh, une mission ça commence par un brief de mission que vous allez lire donc ça c'est aussi euh, euh, super immersif et puis euh, voilà il euh, y, y a ce que vous devez lire à la fin de la mission il y a euh, ce que vous devez lire quand ça commence à, à failliter. c'est plutôt sympa Donc la première mission c'est appel à l'action Ensuite, on a euh, les dunes de Silos. Vous voyez, ça, ça se passe sur, euh, sur deux zones. C'est sympa. Vous avez les résumés des événements. Ça, c'est sympa aussi. Ensuite, on va trouver le duel euh, sous euh, Devaron. On va trouver euh, les états de siège euh, sur euh, Geonosis. Alors, ça sous-entend qu'il faudrait trouver un petit peu les, les améliorations qui vont avec. Euh, la course de vitesse, ça, ça a l'air sympa, j'ai hâte de, de, de faire celle-ci. La course de vitesse sur, sur Rilos, j'ai vraiment hâte de la faire celle-là, elle doit être sympa. L'ordre final, d'accord, notre mission. Donc à chaque fois, hein, le concept est le même, hein, vous, avez, vous avez toutes les, les, les informations. Et euh, ici, là, vous avez également des informations pour vous aider à, à organiser votre partie. Et puis ensuite, eh ben, vous avez euh, l'épilogue, et puis, puis c'est la, euh, la fin de ce livret euh, et, et de ces informations. Alors après, il hein, y a euh, des, des plein d'ensembles, euh, d'histoires, euh, des combats, euh, voilà. Et puis, bien entendu, le crédit. Et puis là, vous avez en fait euh, une, une information sur les cartes épilogue. Mais ça, c'est en fonction des personnages que vous avez. Si vous avez notamment Ezra euh, ou Boussabine euh, ou, ou d'autres personnages qui sont en fait euh, des extensions qui sont sorties en même temps que cette boîte. Et puis là, à l'arrière, à photocopier, vous avez le journal de campagne du tyran de l'Otan. Donc ça, c'est également assez sympa. Donc ici là on retrouve la fiche des plateaux d'escarmouche, donc ça c'est plutôt intéressant hein, puisqu'on va pouvoir euh, peut-être se foutre sur la gueule comme ça de façon totalement gratuite genre dans une arène. Donc ça c'est à, à exploiter, on va, on va regarder ça. On va retrouver également euh, derrière bah, forcément une belle fiche pour faire de la pub, des extensions, celle-ci a l'air vraiment sympa. Et puis là bah, on arrive dans le fond de l'histoire, le premier plateau. Allez on va se regarder ce premier plateau. Voilà, ce premier plateau, alors je vous rappelle, hein, c'est une extension, hein, donc il n'y en, en a pas moult non plus, il hein, y a trois, trois séries de plateaux. Euh, je vous rappelle que les plateaux sont euh, tous réversibles, donc la plupart du temps, euh, d'un côté vous avez euh, des zones euh, confinées, hein, des intérieurs, et puis de l'autre côté vous avez euh, des zones d'extérieur, ça c'est un grand classique, euh, c'était également le cas dans les demeures de l'épouvante que j'ai présenté, et donc je vous informe que je vais faire un let's play. Euh, souper on retrouve ici donc les pions d'amélioration hein, une petite nouveauté qui vous permet donc euh, je vous rappelle d'améliorer vos capacités comme d'habitude ça se punchs super facilement et c'est super bien découpé et puis ben après ben, vous allez mettre euh, vous allez mettre les plaquettes en fonction du scénario comme on vous les demande alors ça c'est les petits euh, les petits cul-de-sac hein, qui permettent de ne pas avoir trop de débords comme ça euh, euh, qui se, des, des pièces qui se terminent par des débords hein, c'est pas très, très pas très joli voilà recto et donc verso. Ok et la dernière plaque que l'on voit ici. Hop là, je vous la mets dans le bon sens avec donc les protagonistes qui sont en fait disponibles dans la version en version supplémentaire. Vous achetez chaque personnage individuellement. Alors dans mon souvenir. Euh les deux là, ils sont vendus ensemble. Sabine, elle est avec le chasseur de primes, enfin, le, le, le gros balèze. Lui, il est tout seul et Petron est tout seul et, euh, également. Euh, dans mon souvenir, hein, si je ne si je me trompe pas, vous me corrigerez. Ça, c'est donc les pions d'amélioration de ce qu'il y a dans la boîte, pour le personnage qui est dans la boîte. Et puis, le dernier plateau, hein, une fois de plus, euh, recto et verso. Allez on va commencer avec euh, CT euh, 1701, parce que c'est mon préféré, voilà. <rire> Très simplement, euh, après tout. Euh, bah, J'aime bien moi, ancien, euh, ancien Storm, enfin peut-être encore Storm, je connais pas trop, hein, l'univers étendu, je suis désolé, je vais, vais m'y mettre sérieusement. Euh, J'aime bien cette épaulette là euh, à, peindre, euh, à peindre avec, euh, avec des espèces de, de tuiles de protection thermique. Et puis cette petite cape euh, légère, enfin euh, voilà, c'est le gradé Storm, euh, décasqué, euh, grisonnant avec la barbe, il a tout pour lui, euh, je le trouve vraiment vraiment vraiment sympa. Euh, J'aurais aimé un visage un tout petit peu moins agressif, peut-être. Plus expressif, mais euh, mais voilà, il est il est sympa. Et puis pareil au niveau du flingue, je trouve que ça manque un petit peu de finesse, mais sinon pour le reste, euh, j'adore vraiment. Allez la bagarreuse tresse, Hagnua. Euh, bon, voilà, euh, personnage intéressant, hein, sans aucun doute euh, à jouer. Je trouve pas que ce soit une figurine extraordinaire. Bon, elle a la pose ce qu'il faut, hein, mais la une pause à la zombicide que que elle a vraiment vraiment la bagarreuse de rue quoi est-ce que ça fait vraiment Star Wars je sais pas euh, mais ouais pour moi ça fait plus une figurine de zombicide qu'une figurine de assaut sur sur l'empire euh, à noter quand même que hein, je trouve moi assaut sur l'empire je vais du mal à m'y mettre euh, à cause notamment euh, du parti pris graphique des figurines je trouve que ça ça gagne en finesse et euh, ben bah voilà je suis convaincu je vais je vais définitivement m'y mettre je vous rappelle que je fais un let's play la semaine prochaine sur Mathieu Gaming. Bon, les Death Troops, je vous en montre qu'un, il y en a quatre. Pourquoi je vous en montre qu'un ah, Je suis déçu, c'est les, les quatre mêmes. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est régulier et normal dans Assaut sur l'Empire, mais je suis surpris de découvrir que ben, les quatre Death Troopers soient les mêmes. Et ça, bah, ouais, ça me déçoit un petit peu. Après, la figurine en elle-même, ben, bah, ouais, plutôt sympa. Attention, attention, parce que ça va être peint euh, avec du noir, tout en noir. Donc, il va falloir euh, bien travailler vos reliefs. Là, les armes sont beaucoup plus fines, hein, euh, en tout cas, elles sont, elles sont beaucoup plus nettes. Je trouve, c'est beaucoup plus sympa. Euh, mais, euh, ouais, voilà, attention. Euh, c'est comme le Storm Stormtrooper classique. Hein, on croit que c'est noir et blanc et que c'est facile à peindre mais c'est toujours galère de s'en sortir avec, euh, avec des figurines dont euh, le postulat est euh, la simplicité de chromatique et puis eh ben, on termine avec les les petits euh, Lost 4. bon c'est plutôt inattendu euh, là aussi on en a quatre là aussi les quatre figurines sont absolument identiques je le redis je trouve ça un, un, un petit peu dommage après ils sont, euh, ouais, plus qu'attachants, euh, je dirais même euh, vraiment mignons, on a du mal à croire que ça puisse être dangereux et méchant, mais bon, vous imaginez, hein, c'est comme les Yorkshires. Hein. ça a l'air de rien, mais dans une plaine dans les Highlands attaquée par 500 Yorkshires qui vous course dans, dans les grandes plaines du nord de l'Écosse, je suis sûr qu'il y a moyen de flipper un grand coup. Et bah ben, les Locates, c'est comme des petits Yorkshires dans Star Wars. Allez, à très bientôt. Voilà, j'espère que cette présentation de cette extension euh, des Tyrans de l'hôtel vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous le rappelle, comme je l'ai dit en introduction, que je vais faire des let's play sur la page de Mathieu. On devrait commencer dès la semaine prochaine, donc je vous donne rendez-vous sur sa page qui est en lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas, vous cliquez sur le petit, la petite flèche, puis ça déplie, puis vous pouvez voir un petit peu la description et pas mal de liens qui se réfèrent à cette extension. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça pour poutrer une team d'en face. Allez, à très vite, ciao